Le soleil vient de se lever, la Coupe des Nations, la France a gagné. Nous, on est contents de retrouver la BGLG. J'ai bien fait. Tout <rire> le monde. tous j'étais en train de me dire j'en prends plein la gueule mais oui bonjour à tous c'est gng et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit jt du geek du 12 octobre 2021 je suis gng votre d'ailleurs d'acron vous donne rendez vous deux fois par semaine tous les mardis et vendredis, pour un petit résumé des news high tech smartphones films et séries télé review à venir et vous allez voir oui oh oui il y a du lourd Aujourd'hui oh oui aujourd'hui aujourd'hui on est le 12 et on commence l'émission comme à chaque fois avec un spéciale dédicace à nos tipeurs La seule émission qui fonctionne au café, plein de café, plein d'émissions Au mois d'octobre c'est deux émissions par semaine Et on remerciera nos derniers tipeurs qui sont, bon presque évidemment, Sébastien Paulet pour le dernier euh, Evil Neo 42, Ouh, merci beaucoup Cool Fab 59, Ghost 13 et enfin Gérard B dont son type avait pas marché. Il m'a dit, je comprends pas. Mais c'est vrai que des fois avec Tipeee, il y a des trucs, vous faites un Paypal, après il l'annule, ils le remettent. En enfin bon, c'est un peu. il enfin, annule plus souvent qu'ils leur remettent, hein. apparemment. Ils ne les remettent pas souvent. Mais ils les annule bien, voilà. Donc vous pouvez m'offrir un café, plus on a de café, plus on a d'émissions, ça permet de soutenir l'émission. Pour l'instant, on est à 80% du financement d'une émission par semaine pour le mois prochain. Une émission, peut-être deux émissions, c'est vous qui décidez. Si vous aimez vraiment bien ce rendez-vous, un petit café, un euro, vous êtes tranquille pendant un mois. Ça finance l'émission du mois prochain, je vous rappelle, chaque fois que vous êtes tipeur, vous recevez les vidéos de GLG Review 24 heures avant tout le monde. Ce qui vous permet de profiter des promos avant tout le monde et d'arriver, généralement, un peu avant tout le monde. Au moins, vous avez le temps de vous préparer. On en parlera tout à l'heure, puisque, bah, voilà, forcément, une bonne partie des tipeurs qui a un peu défoncé le gay Voilà. Même si vous n'êtes pas beaucoup. Vous êtes 43, il y avait 100 codes promo. Donc, c'est pas que la faute des tipeurs non plus. On m'a dit, oui, mais bon, les... tipeurs. Bah allez, non. Il en restait quand même un peu. <rire> allez. Spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air sur tes émission. Tu dis que cette émission elle est plutôt pas mal. Tu veux la soutenir à ta manière, gratuitement, comme ça, sans trop d'efforts. Petit pouce en l'air. Et sinon, même, petit bonus, un petit commentaire. Je vous rappelle, plus il y a de pouces, plus il y a de vues, de pouces en l'air, de commentaires et d'interactions entre les commentaires, plus ça flatte un peu les algorithmes de YouTube. Et plus YouTube il est content. Et aujourd'hui, si YouTube il est content, je vois les dernières missions, on a fait quand combien 2200 vues, l'autre on a fait 2513, 2300, 2300, 2400, 1900, ah, 2002, 3000, ou 2005. Ouais, ça va, ça commence. Ah, ah là, tous ceux qui sont là depuis le début qui disent T'as vu hein, Vous y avez cru depuis le début, hein, et ben, peut-être, peut-être qu'on est sur la bonne voie, et puis qu'un jour ça va craquer comme ça, et que ouh, on va faire plein de vues. À fond les ballons, voilà cette émission, elle est bien. Hein. Au, moins, au moins, on rigole bien. Bon, allez comme toujours, la plaque du jour. C'est bien un moment de nos des on garde le rythme, là. <rire> on en parle avec Nico, Nico il dit « Bon, ça va être comme ça tout le temps, alors ?» Je sais pas. Non, mais après, ça ira mieux, on embauchera quelqu'un d'autre encore. <rire> Enfin, il embauchera quelqu'un d'autre, vu que <rire> c'est lui qui gère. J'en embauchera quelqu'un d'autre, embauchera un troisième, parce que là, comme c'est parti, ou un freelance, on va voir. Et pour l'instant, là, on essaye, on essaie de monter quelque chose, voilà, on sort un salaire tous les deux, et puis après, on verra comment ça va marcher. <rire> Mais il y a du boulot, voilà, on verra ça tout à l'heure. Bon, legeek.tv, ma vie, mon œuvre et ma youtubeographie, bien évidemment. Alors, je vous ai mis, bah, bien mes vidéos... Vous retrouvez toutes les vidéos de GLG Review, toutes les vidéos de GLG Vidéo, bien évidemment. J'ai trouvé un Squid Game Audio Remix. Voilà, trop bien, un petit mix et tout. Et la vidéo de Hirosef qui énumère une des théories de Squid Game, qui est très très intéressante, on en parlera à la fin. Donc si vous n'avez pas vu Squid Game, ben dans ce cas, à la fin, on lèvera la main pour que vous ne soyez pas spoilés. Voilà, ça. Et sinon, ben, je vous dirai un peu toutes les théories que j'ai vues sur Internet. Et il y a des théories qui sont croustillant mais vraiment des trucs auxquels je pas pensé, je me suis dit, ah, ils ont peut-être un peu raison, voilà. Bon, allez, le sujet pack du jour, <rire> pack, putaclic, bien évidemment, le titre 6 kilos, perdre 6 kilos en 2 mois, en 10 jours oui, alors bon, euh, le problème c'est que bah, avant, vous avez vu, je courais trois fois par semaine, ça allait bien et tout. Puis après, je me suis dit bon, bah comme je courais bien et que j'étais descendu à 74, euh, 76 kilos, quoi, c'était bien, c'est mon poids, c'est mon poids raisonnable pour 1 m 72 avec un peu de support. Je courais trois fois par semaine. et Après, je me suis dit je vais faire la série croissant, je vous fais un croissant tous les jours. Nanana. Après, il y a eu le recovid ici, donc reconfinement, plus droit d'aller courir. Ou courir chez toi, mais bon, euh, c'était pas génial. Voilà, donc après ça, mais j'avais quand même continué les croissants. <rire> J'ai quand même continué ma cure de croissants hein, avec un croissant par jour. Après, euh, bah après, il a plus beaucoup, après il y avait beaucoup de travail, et voilà, donc, euh, bon, 6 kilos dans la gueule. <rire> 83, presque 84 kilos, là. Donc le challenge, c'est perdre 6 kilos en 6 semaines. En fait, genre on se rend bien compte, pour ceux qui ont déjà joué un peu à ça, Perdre du poids, c'est que il vaut mieux perdre tout doucement, parce que plus vite tu les perds, plus vite tu les gagnes. Hein. Dire ouais, je bouffe euh, des carottes pendant euh, trois semaines. Alors, bien évidemment, tu ne bouffes que les carottes dans le euh, croquet, hein, pas dans ton.. Et euh, bah, vous allez perdre du poids, mais euh, au bout d'un moment, vous allez reperdre aussi, dès que vous aurez fini de bouffer les carottes et vous autre chose choses, vous allez reprendre des kilos aussi rapidement, ou alors vous allez voir décontracté, vous allez dire, ah, je vous fais un peu plaisir et c'est mort. Donc je me suis donné 6 kilos en 6 semaines. Ce qui paraît cohérent, je veux dire, dix jours, pas déconner. Deux mois, oui, ça, fait case, ça fait un mois et demi, C'est pas mal. Un kilo par semaine, c'est bien. Premier truc, euh, recommencer à courir au moins une fois par semaine. Le mercredi, euh, maintenant c'est mon jour de, de running, de recourir un peu. La, la, fois, la semaine dernière, j'ai couru que 3 km, parce que bon, faut, faut, je suis plus lourd. <rire> je suis plus lourd, pendant que je n'ai pas couru. Donc on va y aller un peu crescendo. Deux, arrêter toutes les mauvaises habitudes de bouffe. Qu'est-ce que je peux réduire Arrêtez d'acheter du chocolat, arrêtez d'acheter des gâteaux, voilà. Arrêtez d'acheter du coca zéro, parce que même si coca zéro, on dit que c'est pour les gros, et ben, il malgré tout, coca zéro, une fois que t'enlèves l'eau, euh, il ne reste que de la crème et du caramel. Hein. Donc, euh, oui, a pas de sucre, c'est ce qu'on te dit, ouais. D'ailleurs, autre chose de, de meilleur encore. Regardez un petit peu tout ce que je peux enlever, que j'achetais, les petits plaisirs, arrêter les croissants tous les jours, arrêter les viennoiseries, les, les gâteaux, voilà, tout ce qui est pas vraiment nécessaire, et euh... là, c'est la semaine dernière, et là, cette semaine, c'est manger correctement, arrêtez de manger, de prendre un petit dessert, de... Le premier petit truc, c'est manger plutôt salade, même avec du poulet, mais avec des salades. Et euh, là, ce midi, tu vois, pareil, je ça ça prendre une salade du chef, toi plutôt que de prendre un truc avec euh, cordon bleu, avec des frites et des machins. C'est bon aussi, mais bon, voilà. Donc, essayer de réduire un peu sur certains plats et de ne pas faire d'excès. Et j'ai déjà perdu un kilo la semaine dernière, donc là, bien la preuve que ça fonctionne. Je suis redescendu à 82 kg Alors, ce n'est pas encore gagné, mais en y allant comme ça tout doucement, je fais un peu les abdos tous les matins, euh, pas beaucoup. Hein. Je fais deux séries de 30, encore une fois. C'est pas... C'est pas assez... Oui, mais mieux que rien <rire> en entre ceux qui font jamais rien, qui râlent, et ceux qui en font beaucoup plus, qui sont des athlètes hors pair, tant mieux pour eux et tant pis pour les autres. Hein, voilà Donc euh, faire deux séries d'abdos tous les jours, ça tranquille, au moins tous les jours. Recommencer un peu pet biceps. Et voilà, je devrais arriver à perdre 6 kg en 6 semaines. Pour l'instant, je vous dis, je suis à 82 kg ce matin. J'étais à 83, à 6. Euh, Cette dernière, J'ai monté un peu... Euh, ça dépend hein, au petit déjeuner. Je veux dire, tu te lèves, un bon petit pipi, euh, une bonne vidange. <rire> Une bonne vidange Hop, après on monte la balance Ouh, dis donc, et on regarde un petit peu ce que ça donne Voilà, c'est mon histoire et tout Et on essaiera de suivre à chaque fois Dans chaque JT du 10, je vous dirai où j'en suis par rapport à mon challenge Bon, la vidéo de la semaine La première vidéo de la semaine, c'était la EZ Alors, elle m'a demandé de refaire la vidéo En disant, il ne faut pas dire EZ, z, -Z C'est ISVIZ e Elle me dit, ça serait bien à vous de... Je ne vais pas refaire toute la vidéo pour dire ISVIZ e Déjà parce que les mecs c'est en France et là j'ai EZVZ tout le monde a compris quoi c'est français dédié au Français tout le monde a compris que la marque c'est EZVZ après vous allez aller en magasin je veux dire le vendeur il parle pas mieux américain que vous hein, il va pas vous dire oh is this of course we have we have is this in stock non on va dire EZVZ il va commander EZVZ <rire> voilà. donc j'ai dit non on refait pas la vidéo là-dessus et tout et il me dit oui puis, euh, vous le mode d'emploi il est en anglais faut dire ah, ça par contre j'ai compris le coup j'ai bien vu qu'il y avait en anglais que sur le site il y avait en français je l'ai dit la caméra est géniale. Euh, mode appli mural comme ça avec la petite caméra dessous en 2,5K, ça fait un éclairage d'appoint, ça fait une caméra et tout. Moi, j'ai vraiment vraiment kiffé le produit et c'est un peu un jeu qui s'est mis en place avec les fabricants où on leur dit, vous savez, les produits c'est tous les mêmes, euh, voilà, Gino, ce serait bien que soit il y a quelque chose de mieux, soit c'est pour faire la même chose. Non. Et on verra que euh, au jeu des ça fait deux marques qui me disent "Non non, vous allez voir." on va vous surprendre. Je dis, ouais, mais c'est bon. L'autre a me proposé un aspirateur à main. Je dis, attendez, je suis GLG, le spécialiste des aspirateurs. Je veux dire, j'ai tout vu, c'est bon. Mais non, vous allez voir. Euh, le nôtre, il a quelque chose de plus. Je dis, vas-y, fais péter. Et franchement, ouais. C'est <rire> Franchement, ils ont, en fait, dans la brosse, il y a des, des espèces de, tu sais, comme dans les rasoirs qui coupent les cheveux. Incroyable et la poubelle qui s'ouvre comme ça vers le... Enfin, le truc il est incroyable et pareil j'ai eu le fan aussi elle me dit oui on a un robot aspirateur et tout j'attendais vous allez elle me dit vous allez voir je dis, non mais robot aspirateur c'est bon je dis, non, non, vous allez voir le nôtre vous avez jamais vu je, dis, je suis GLG, le spécialiste des aspirateurs number one autoproclamé !» elle me dit oui mais on s'en bat les couilles le nôtre vous allez voir vous êtes des... et elle m'envoie un truc lui, grand comme ça <rire> il est grand comme ça le robot aspirateur haut comme ça et il rentre il passe sous les tapis les machins il passe entre les chaises il passe partout 30... <rire> 70 balles, 70 euros la promo, je vous le donne tout de suite, enfin il m'a dit 70 dollars, j'ai donné moi le prix en euros sur Amazon et tout, mais 70 euros, je... oh, oh, oh, oh. voilà, bon je vous dise pas, mais bon, euh... oui, j'arrive encore, à chaque fois, le même... vous allez voir, mais vous allez voir, le nôtre, et à chaque fois, euh... je suis surprise, bon, le test du Dream H11 Max, encore une fois, alors nous on avait la version Max, pas la version H11, un aspirateur balai qui fait aspirateur normal, qui fait serpillière, normal, mais qui aspire les liquides aussi. Avec une brosse auto-nettoyante et tout. Alors, apparemment, il existe chez une autre marque. Alors, vu que Dreamy fabrique pour énormément de marques, on parlera du Zung Zao, là, le dernier que j'ai reçu avec le, les brosses qui se coupent, c'est fabriqué par Dreamy. Parce qu'ils ne l'ont pas dit, mais j'ai vu que dans l'argumentation, il y a des, des trucs de Dreamy et tout, voilà. Donc, c'est une grosse grosse suite. Donc, il y a, il y a forte chances que s'il si y en a un autre, il soit fabriqué par Dreamy. Mais s'il si y en a un autre, il n'est pas aussi bien que celui-là. Celui-là, c'est vraiment la dernière innovation ils ont mis tout ce qu'il y avait dedans. On voit au niveau de l'aspirateur. Alors ne me dites pas, il ressemble, c'est le même. Faut arrêter. Je pense qu'on fait assez de produits chinois pour savoir que c'est pas parce que c'est le même châssis ou le même design que c'est exactement pareil. Là, il aspire. Nous, il, il y a le mode automatique, il y a une mode aspiration, aspiration des liquides, euh, la brosse et tout. Le produit, il est vraiment balèze et euh, bon, il n'est pas donné non plus. Mais bon, après, tout ce qui est, est bien est cher l'habitude maintenant. Euh, on continuera avec les tests du Shaodu, du SmartBod. Alors, la vidéo que j'ai envoyée dimanche au Tipeur, bien évidemment, et comme à chaque fois. Dans la vidéo, tu dis bien, la vidéo commence le 11, à partir, donc, euh, c'est minuit GMT donc 9h français. Voilà, les premiers commentaires, c'est « GG ton code, il marche pas. <rire> » Mais je vous l'ai dit, la vidéo, je la mets en avance exprès. En plus, je pense que la plupart, ils se sont rendus compte de leur connerie. Comme c'est marqué sur la bannière et dit dans la vidéo, la vidéo commence à 9h. La promo commence à 9h. Donc, j'avais envoyé la vidéo dimanche au tipeur pour que vous ayez le temps de vous préparer à ceux qui veulent l'acheter se dire il faut que je sois absolument à 9h devant mon écran pour pouvoir l'acheter. Pour les autres, ceux qui m'ont fait des messages privés en disant "Ah oh, mais nous, les mecs l'ont eu, c'était euh... C'était, je sais pas, même si c'était 10h du matin ici, chez vous, ça fait 5h du matin, de 5h du matin à 9h du matin, oui mais je suis pas levé. Bah, J'espère que tu es levé avant 9h le lundi, parce que sinon il y a un problème. Donc tu te lèves le matin, c'est ton rythme aujourd'hui, hein. c'est ta vie maintenant, t'as pas trop le choix. Tu te lèves, petit déjeuner, petite review. Là tu vois la promo, tu dis, oh là là, il est quelle heure 6, 7h, 8h, et euh, tu as le temps de te préparer à 9h. Donc, bon, vous aviez un peu moins de temps, mais vous aviez du temps aussi, encore une fois, c'était un peu le but. Donc, euh, les 100 codes promo sont partis en 10 minutes, enfin, 10 minutes, je pense qu'ils sont partis en moins que ça. Ceux qui sont arrivés au bout de 10 minutes, il n'y en avait plus déjà. Mais je pense qu'en 5 minutes, à 9,99, ils sont partis. Les 200 premiers, je ne sais pas euh, en combien de temps ils sont partis, mais voilà. La promo a extrêmement bien marché, puisque les écouteurs étaient vraiment très bien et très intéressants. Hier, c'était également le lancement du, ou pré-lancement du Hukitel WP17. Beaucoup m'ont fait remarquer qu'il ressemblait fortement au. Euh, comment s'appelle Merde Au F150. Alors, c'est le nouveau, c'est le. Alors, il y avait le R2021. Après, il y avait un autre là. Alors, je pense que oui, parce que déjà, ils se sont jamais cachés en fait que c'était le même groupe. Ils avaient deux marques différentes, que F150. Je pense que malgré tout euh, ce qu'ils veulent faire, bon bah ils ont quand même beaucoup de mal à en vendre. Donc c'est plus facile pour eux de récupérer un châssis, de le faire modifier, et de proposer un téléphone qui sera peut-être certainement similaire, mais euh, mais différent. Voilà. Cultivons la différence et non l'indifférence, <rire> disait le célèbre poète poète. Oui, c'est le copain de Popeye. Bon, revenons dans le mouton. La vidéo du jour, ce sera bien le test de la IMILab e C21. Ah oh, je l'ai Une caméra IP Wi-Fi pour la maison. Encore une fois, un qui est motorisé, comme ça. Deux qui filme en 2,5K, pas mal. Trois qui a détection de mouvement, détection d'humain détection de son, pas mal, encore une fois. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Vision de nuit. Non, vision euh, 2.5K, vision féminosité, on verra que ça marche super bien, et vision de nuit, avec les LED infrarouges et tout. La caméra, elle est vraiment bien, et elle est en promo à 30 balles, encore une fois, pour les 200 premiers, je crois. Alors, il y a 500 premiers. Il y a plein de codes promo partout. Il y a le code promo qu'elle m'a donné, le DQJ-S21. C'est ce que ça marche, que ça marche pas Vous me direz. La promo commence à partir du 11, donc hier. Donc là, si vous allez aujourd'hui, la vidéo, c'est bon Là, euh, le 11, la vidéo tombe le 12. Je, je peux pas être le 11, Elle hein, m'a dit déjà, parce qu'ils n'avaient pas payé, ils m'énervent. Je vais vous payez, on met la vidéo. À Cazou, on a le même problème. Je vais vous payez pas, on met pas la vidéo. Je m'en bats les couilles, on perdait un jour, deux jours. Parce qu'après, tu mets la vidéo en ligne. Déjà, tra s'ils traînent avant, après, ils ne payeront jamais. Et Nico, il, ça l'intéresse même plus. <rire> et moi, ça m'énerve. Donc maintenant, c'est tu payes, on met la vidéo. Tu payes pas, on met pas la vidéo. Point barre. Ah, mais je, bah, écoute, aller sur Paypal faire un paiement, euh, c'est vite fait. Oui, mais bah mais, mais, mais où est donc Ornica, euh, hein Parti se mettre la carotte. Bon, en, on a un prix normalement 49,99 tombé à 29. Sur AliExpress, il y a une promo 20 euros de réduction avec 10 euros de coupon et 10 euros de code. Donc il y a un code sur la page, enfin 10 dollars de code qui est le code IMBC21 qui est sur la page. En fait, vous allez en haut, vous cliquez sur coupon, là vous avez le coupon. Et dans la description, il y a bien marqué qu'il y a un code pour les acheteurs français uniquement, le e 21 Je veux dire, là, avec les trois codes promo, en théorie, la caméra devrait passer, mais à 29,99, je trouve que le prix est relativement bien placé. La caméra fonctionne super bien, encore une fois, c'est pas la meilleure, mais c'est pas la pire, mais à 30 balles, c'est une bonne affaire, et la vidéo est tombée ce matin, vu qu'elles ont payé hier, Soit. <rire> pas leur mettre la pression mais bon j'ai un alors maintenant fait chier c'est les derniers là avec qui on travaille parce qu'on a chez, chez eux on a je sais pas 3, 3 4 produits par mois de ce groupe là de ce groupe de marketing là de cerises. donc on a dit voilà on fait le draft et vous payez et après on la met en ligne mais quand ça trade comme ça au d'un moment c'est relou Bon on parlera évidemment d'une des news qui est tombée cette semaine, le, euh, le leak de la DJI Osmo Action 2. Alors il y a eu deux leaks, Un, hein, tout le monde en parlait, il y avait des rumeurs comme ça avec une photo qu'il y aurait une DJI Osmo Action 2 qui devrait sortir. Ensuite il y a une des vidéos de Peter McKinnon qui lui est partenaire avec DJI. Dans une de ses vidéos on voit sur une des tables la boîte de la DJI Osmo parce qu'il reçoit la, vidéo, la, la caméra avant pour préparer la review. Donc les rumeurs se sont vachement confirmées et on pourrait avoir une caméra. Alors la DJI Osmo, avant elle était comme ça, ok. Ensuite, je ne sais pas si on a connu, il y avait une espèce de GoPro euh, carré que j'ai eu, que je ne sais pas où elle est, dans, dans une boîte, qui était carré comme ça, qui avait vraiment un form factor qui était idéal. Elle était pas chère, elle fonctionnait super bien. Euh, y avait pas... Après il y a eu une version avec un écran LCD, je crois et tout. Mais enfin bon, Il y avait une, une version classique comme ça qui allait très bien pour tout le monde. Et DJI en fait pourrait arriver avec un form factor qui... Rappel, oui, étrangement, celle qu'on avait vu avec, euh, avec Insta360. Insta360, je vous rappelle, c'est un module LCD, une caméra lentille. Donc là, c'est la lentille 1 pouce. Là, c'est la lentille normale. OK. Donc vous mettez, vous choisissez la lentille que vous voulez. Par exemple, ici. Vous mettez à l'endroit, à l'envers. Donc, euh, c'est pas grave. Hein. Si vous voulez filmer, -vous, vous mettez l'écran LCD ici. Si vous voulez filmer là, vous mettez l'écran LCD derrière. OK. Et ensuite, on a un module batterie qui se clipse. Alors, attendez, je vais mettre comme ça. Non, non, niens, niens. voilà, comme ça. Hop, on va mettre le truc derrière, ici. Et après, tu as un module batterie qui se clipse dessous et qui permet, voilà, d'alimenter euh, un petit peu l'ensemble. Forcément, euh, quand on voit le format euh, GoPro et tout, qui n'est pas un format euh, exceptionnel, encore une fois, euh, dernier, qui est un format qui est connu, il pourrait aller vers là, un espèce de mix de Insta360. On voit bien sur la vignette, on aurait une caméra qui serait comme ça, automatique. Alors, est-ce qu'elle serait auto-alimentée Apparemment, oui, elle serait auto-alimentée comme ça, ok, avec la possibilité en plus de rajouter euh, un option, parce que là, par exemple, ce n'est pas le cas. Là, par exemple, si je veux que la caméra, euh, s'il n'y a pas de batterie, comme la batterie est dessous, ça ne marche pas. Il faut vraiment qu'il y ait le module et le truc. Là, dans la leur, les rumeurs disent qu'on pourrait avoir juste le module, c'est-à-dire qu'on pourrait filmer juste avec la, la caméra, comme ça. Attends, je vais le mettre comme ça. Pour ceux qui veulent faire des prises de vue un peu, un peu, un peu chelou comme ça, ceux qui voudront éventuellement plus d'autonomie pourraient rajouter le module là qui intégrait une batterie et un écran LCD pour pouvoir voir en temps réel ce qui se passe ou faire un espèce de replay. Euh, ça a du sens. Ça a du sens. Vous voyez, on voit bien que oui, il y a les clips des deux côtés. C'est-à-dire que soit tu veux mettre la caméra euh, derrière, donc tu la clips ici. Oh, attends, c'est pas ça. Non, ici là, voilà. Hop là, hop là, tu la clips ici. Bon, bon, tu fais tu fais ta vie, quoi. Voilà. Et après, tu clips dessous et tout va bien meilleur des mondes, puisqu'il n'y a que le truc qui va là, hop, tu la mets là, et après tu la retournes, tu la mets là, tac, et tu mets le, le clips ici. Donc après, soit le module devant, soit le module est derrière. Donc là, on aurait à peu près le même concept, donc euh, il, il pomperait once, honteusement euh, ce qu'a fait Insta360, qui était une très très bonne idée, mais à mon avis, qui a pas marché tant, tant que ça, hein, chez Insta360. On en voit beaucoup, hein, des, euh, la longue, là, en forme de suppo, mais celle-là, un peu moins, hein, euh, même si, apparemment, les même si paraît que cette lentille là qui fait plus de 1 pouce donne des résultats incroyables je l'ai même pas encore essayé la meuf elle m'a un peu oublié et euh, tant mieux et du coup elle m'a envoyé la nouvelle Puis elles sont débordées les meufs c'est ça qui est bien et elle m'a envoyé la nouvelle la Instago 2 là pareil je devais la faire pour le 11 septembre je crois et derrière là elle est bien c'est gratuit On hein. échange une review même si le produit est cher j'ai du boulot réel à la casquette, voilà. donc je la ferai euh, plus tard, elle tombera octobre, novembre, pour Noël, c'est bien voilà. Donc ça sera hein, cette caméra qui pourrait tomber, alors euh, apparemment il y a des rumeurs euh, toutes plus fiables les unes que les autres, hein, on voit dans le leak, ici, euh, on pourrait avoir une caméra qui filme. Alors, attends je vais zoomer un peu parce que là mes, mes yeux malades... Euh, 1,116 pouces donc on pourrait avoir un écran ici donc elle filmerait en 4K 100 fps pas mal Full HD, elle pourrait monter jusqu'à 240 fps, ce qui correspond un peu à ce que fait notre Akazo Brave 8. Hein. Donc, en même temps, c'est pas non plus un truc de dingue. Bon, à voir ce qu'elle va donner, cette, cette jolie caméra et tout, ça a l'air d'être un form factor qui est assez intéressant, puisque cette idée de, de n'avoir que le module comme ça pourrait, pour certains modes sport et tout, mettre comme ça et puis euh, contrôler ton téléphone, même s'il n'y a pas une autonomie de dingue, d'avoir un, un, un format qui, est, qui serait assez intéressant. Donc, à voir... Bon, euh, Peter McKinnon, ils l'ont reçu, certains gros YouTubeurs l'ont reçu aussi, aussi, mais enfin, comme il y a un embargo, personne n'en parle, mais euh, ça devrait être vraiment imminent. Hein. Bon, on parlera également du Oppo Reno7. Un des problèmes de ce Oppo Reno6 qui était certes très bien, c'est qu'il avait une caméra Omnivision et tout, qui était pas mal, mais bon, c'est cassé cassait pas euh, trois pattes un canard laqué. Aujourd'hui, comme on l'a expliqué dans une dernière émission, on est dans une période d'industrialisation du smartphone, ça veut dire qu'au niveau du smartphone, ne rêvez plus, je pense qu'on est arrivé à maturation, maturité, mat <rire> matura, hein. Un maturin, c'est un autre maturité. Moi, ouais, on va, enfin, on est arrivé au bon moment. Voilà, on est arrivé à la fin du cycle au niveau des smartphones. On changera pas le form factor. On sera, on va être simplement sur de l'upgrade. Ça veut dire, comme les bagnoles, tous les ans, on va avoir un upgrade de l'ancien modèle. Et puis, bah, si ton téléphone, ça fait 2-3 ans qu'il a, que tu l'as, que tu l'as cassé ou que tu veux le changer, bah, tu prendras le nouveau modèle avec les nouvelles options. Et sinon, bah, je veux dire, si tu as déjà le 6, tu vas pas acheter le 7, tu attendras peut-être le 8 ou le 9, attendant que ton téléphone soit un peu obsolète et tout. Donc ce téléphone-là, lui, serait annoncé forcément comme un upgrade du 6, mais on aurait la nouvelle caméra Sony IMX 766, 50 millions de pixels, avec le double pixel, tout bien machin et tout, qui devrait mettre une claque complète à notre Omnivision 64B, 64 millions de pixels. Alors oui, il y a plus de pixels sur l'Omnivision, mais la nouvelle Sony fait, voilà, encore une fois, je ne fais pas de photos, mais c'est tellement bien, voilà, enfin, c'est ce qu'il faut que tu croies. C'est ce qu'il faut que tu dis ça sera vraiment bien. voilà Donc, bah simplement, euh, on risque de ne pas avoir d'évolution. Ah oui, il y aura un nouveau processeur, certainement, une nouvelle caméra, mais après, au niveau de la RAM, la ROM, euh, des écrans de rafraîchissement, on le voit bien, puisque la plupart des nouveaux téléphones quand bien même ils aient des, ra des, des rafraîchissements jusqu'à 120 Hz, ont des modes automati automatiques qui réduisent la fréquence. Tu peux le mettre en automatique qui réduit la fréquence quand tu n'en as pas besoin. Quand tu, joues, quand tu joues à 120 FPS, si le jeu le permet, ta connexion et tout, mais sinon, généralement, ça redescend, parce que ça bouffe de la batterie pour rien, et généralement, tu ne vois pas extrêmement trop la différence. Si c'est là que tu vois l'autonomie de la batterie qui prend sévère, quoi. Parce que, bon, au niveau du rafraîchissement, tu passes quand même de, de, de 30, même à 50, à 50 fps, à 120. C'est deux fois et demi plus de rafraîchissement. Donc, même si ton écran ne consomme pas beaucoup, il bah, consomme quand même presque, presque deux fois plus au niveau du rafraîchissement qu'avant. Donc, euh, même là-dessus, on en revient. Hein. <rire> voilà. cest à que je l'ai, mais j'ai euh, en automatique. Et je le laisse, je le mets que quand j'en ai besoin. C'est-à-dire jamais. Voilà. Donc, bon... On en reparlera. Bon, on parlera également de Redmi, qui pourrait nous proposer des TV avec les TV X 2022. Alors, on rappellera aux Chinois qu'il ne faut pas mettre de X dans les noms. Ça défonce le référencement. Tous les YouTube, Facebook, Google et tout, à partir du moment où il y a un X dedans, ils défoncent le référencement parce que le X, c'est pornographique et que c'est interdit, que même si il y a une télé devant, c'est pire. Parce que c'est avec la télé que tu regardes le, le graphique. Le graphique, euh, c'est tout, Voilà. Powerpoint. Ah oui, Powerpoint. Ah oui, Powerpoint et les 50 coquines. Il était bien ce film en plus. Intéressant. Ça n'existe pas, cherche pas, arrête. Euh, encore un deux trois qui est en train de noter le nom pour sur Internet. Mais non, arrêtez. C'est le matin. <rire> Quoi que ça se trouve, ça peut exister. Hein, cherchez quand même. <rire> cherchez quand même, mettez-moi un commentaire. Ça existe vraiment <rire> Un film, un film de, un film euh, de graphique avec euh, avec les 50 coquines, avec PowerPoint dedans. <rire> Ça peut, ça peut. <rire> Il est trop fort. Il invente des films qui existent déjà. Bon une télé qui sera forcément disponible 50, 55, 65 pouces, euh, bon bah forcément de la 4K et des nouvelles télé, du stockage et de l'audio et voilà des télé Xiaomi, Redmi, enfin, je... là par contre là les télé j'arrive pas, les télé je comprends pas, euh, je... <rire> je vois toujours pas l'intérêt, mais on verra que euh, il faut pas rester obtus, hein, si vous voulez faire aujourd'hui du YouTube, vous, dé... vous démarquez un petit peu de la masse oscillante. <rire> -là, vous allez voir, celle-là, elle est bonne. Si vous voulez vous démarquer un petit peu de la masse oscillante, faites un truc un petit peu... Certes, vous aurez moins de vues, moins de trafic, moins d'abonnés que des gros youtubeurs, mais vous serez sur un marché de niche qui fonctionne très bien. Et puisqu'on parle de marche oscillante, <rire> pour ceux qui connaissent un peu les montres, à l'arrière du montre automatique, il y a un balancier avec une oscillante... Voilà, bon, revenons-en. On parlera de la marque IW. Alors, suite à ma première vidéo, euh, j'ai été contacté par quelques marques notamment les marques Pagani. Alors, il y en a un, c'est un revendeur soi-disant officiel, et l'autre, c'est un revendeur qui n'a pas du tout un nom de, de Pagani, mais qui est revendeur officiel aussi. Ils sont tous revendeurs officiels. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas avoir la marque, il dit je vais revendre votre marque », vous êtes d'accord Les mecs disent « oui, donc tu es officiel voilà. ». Donc, on a été contacté par deux vendeurs de la marque Pagani, un Pagani Design Strumpf et un autre à qui on a acheté la première, voilà justement. Euh, ils vont nous envoyer, alors on est obligé de jongler entre les deux parce que chacun voulait nous envoyer des montres. Alors je vous rappelle, jusqu'au mois de janvier, les vidéos des montres c'est gratuit en échange d'une review. Mais bon, faut quand même qu'ils nous envoient un peu de montres quoi. Parce que le, une montre, j'ai non, une montre on fait pas, faut au moins deux voire trois montres. Alors il y en a qui vont nous envoyer deux montres parce que les montres ne sont pas données. Avec du NH35 dedans et tout Donc là ça va être plutôt pas mal Et une autre, euh, un autre vendeur qui lui va nous envoyer trois, Parce qu'il va m'envoyer la même que j'ai J'ai pas mis ma montre ce matin euh, J'ai changé là pour mettre le bracelet connecté ici Et pour préparer ma montre et j'ai oublié Un qui va nous envoyer la nouvelle euh, Hommage Daytona mais version chocolat Non c'est pas cool, le café, cool au café C'est cool chocolat. <rire> voilà, Chocolat avec euh, doré et tout Ah qu'est-ce qu'elle est belle cette montre oh, oh voilà. Et deux autres et tout, euh, on arrive presque au même montant hein, Parce que je dis non, après faut il faut qu'il y ait au moins 300 balles Sinon au dessus de ça, je dis, faut chier, enfin, les reviews, les montes, c'est invendable en plus là, En plus je vais les garder toutes après, mais hein, dans une, ma, ma boîte là voilà. Donc euh, de ça, et on a été contacté par un autre Qui avait pas mal de produits, il nous a demandé de choisir et tout Donc on a choisi trois montres et il m'a dit que non Il préférait mettre en avant la marque INW. E alors, tu te dis, mais INW, e toi, tu connais un peu de la, de la montre. Et tu te dis, mais ça ressemble vachement à une marque que je connais. Alors, la marque que tu connais, c'est ICW, je crois. Euh, il me semble, ouais, c'est ICW, qui a, euh, je crois, hein, t'en fait voir. Watch, ICW, euh, ICW, je crois que c'est ça. Hein. ICW, IWC j'étais pas loin, tu te dis, il y a une marque que je connais, c'est, elle ressemble un peu à ça, mais c'est pas ça, c'est la Monk IWC. Voilà, IWC, je vous rappelle l'histoire d'un Américain, grosse marque américaine, qui décide de lancer sa marque de montre, donc qui va en Suisse, pour essayer de connaître un peu le savoir-faire et tout, et de faire mettre des mécanismes suisses, avec une qualité suisse surtout, parce que la qualité américaine, on est d'accord, et qui lance la marque IWC, et là tu te dis, mais dis donc euh, GLG, euh, les noms sont quand même relativement similaires. Alors oui, oui, parce que là on sent que l'inspiration, elle est quand même un petit peu. Allez, où ma montre On sent que l'inspiration est quand même un petit peu toute trouvée au niveau du design. Et sachez, alors par contre, la marque I e et c'est I am the world, un truc comme ça, je crois. La marque IMW, e eh ben, je vous le donne en mille, l'histoire de la marque, et ben, sachez que c'est un américain. Qui voulait faire une marque de montre et qui a été en Suisse pour acquérir le savoir-faire <rire> des marques comme ça et tout. Je vous promets je vous promets que c'est pas une blague. Euh... <rire> Regarde. Euh... Voilà, Regardez, je ne sais pas si je peux vous traduire en français. Euh, donc euh, The Story un, est né d'un horloger traditionnel américain qui travaille dans l'industrie depuis plus de 30 ans il se souciait du détail de la logerie et aspirait depuis la qualité d'une apparence distinguée après avoir passé 3 ans à construire le modèle idéal et concevant et il a été alors je sais pas, je sais pas à quel moment c'est parti en coup. il s'est retrouvé en Chine le mec enfin bon voilà donc il a été traité en Suisse où il a déployé l'indice de la technologie ICW nanana bon on sent que c'est tout du mytho quand même hein, parce que I euh, machin W si vous avez dans leur site euh, je m'en rappelle plus c'est quoi our manufacturing il euh, ya un truc c'est watch c'est la même histoire <rire> c'est la même histoire c'est la même histoire mais pas raconté pareil euh... j'en je rappelle plus story voilà story <rire> pour vous le donner euh... Manufacture, non Je sais aussi, je l'ai vu. vu la dernière fois, j'ai vu l'histoire. Bon, l'histoire de IWC, c'est pareil. En fait, ils ont repompé un peu l'histoire de IWC et l'ont remis un peu à leur saut. Donc, bien évidemment, il n'y a pas d'Américains hein, dedans. Il n'y a pas encore moins de Suisses, encore une fois. Puisque les montres sont chinoises, fabriquées en Chine. Par contre, toutes leurs montres ont... Enfin, toutes les montres qu'on va recevoir ont des mécanismes, soit des NH35, soit des NH36, dont des mouvements Seiko, pour euh, l'aftermarket. Pour les modes soit du miota pour ceux qui voulaient des montres miota donc on va recevoir trois montres qui sont toutes alors elles sont pas sur le site elles sont uniquement sur aliexpress qui sont les trois juste magnifiques, dont une qui est totalement un mode love dont une qui ressemble un peu à audemars piguet là et tout voilà j'aime beaucoup les montres euh, j'ai voilà donc inw euh, e trois montres pagani numéro un trois montres pagani numéro deux deux montres c'est même pas drôle. Ça fait rire comme moi. Voilà. Donc, on aura trois reviews qui vont tomber à ça. Plus la Seiko, il faut absolument que je finisse avant la fin du mois, parce que euh, le vendeur avec qui on était en 10 dit oui, mais quand même, on hein, va faire la vidéo, quoi. Voilà. Ça, plus trois euh, mondes de marque, dont on en avait parlé. Il y avait euh, Beignard, il y a Lige, il y a euh, je ne sais plus quoi. Plus il y a Rift Tiger, encore une fois. Donc, je vais voir mon horloger cet après-midi. Je vais demander euh, si on peut prendre rendez-vous pour démonter la Seiko Kinetic pour Qu'il me fasse voir un peu le balancier, que ça recharge une espèce de pile condensateur et tout. Et euh, éventuellement, dans la même lignée, on ferait la Rift Tiger dans la même journée, comme ça on aurait les plans à chaque fois et ça permettrait de préparer la review ultérieurement. Euh, et après, et j'ai toujours la fausse Seiko que j'ai acheté, des Seiko Daytona Edition, euh, que je dois vous je dois faire une vidéo, mais bon, ça c'est moins urgent parce que là, de toute façon, c'est juste pour le but, le but de faire un peu de, du putaclic. Voilà. Donc, euh, tout va bien. Voilà, tout va bien au niveau des reviews. Mais si vous aimez les montres, et les montres sympas Kali, et eh bien, sachez qu'il va y en avoir, de la montre sympa et Kali. Bon, allez, on parlera bien de mon Instagram. Mon pseudo, c'est Greg Le Guy. Vous pouvez me suivre hier, la vidéo. Donc, là, du... Lala, truc, Il y avait les, les Ghost Burgers en Thaïlande. Oui en Thaïlande, il y a les Ghost Burgers chez Burger King, des séries... Alors, je me demande si je vais quand même pas faire une petite entorse au règlement, et je vais aller en goûter, un hein, quand même. Parce que... En fait, à côté, il y a un truc de tacos. Et en fait, je suis allé au truc de tacos. À côté, c'est tacos... Euh... Pas tacos express, mais c'est une espèce de McDonald's avec des tacos. Je trouvais ça assez intéressant, et je vais manger des... Je ne me rappelle plus le nom à chaque fois, voilà. Et en passant à côté, je passais, il y avait le Ghost Burger. Et je trouvais ça très très drôle. Alors je me suis dit, j'ai mis sur Instagram, voilà. Euh, hier, je portais ma Seven Friday. Encore une fois, c'est pas une... ça, enfin, si, c'est une Seven Friday. Puisque quand je l'ai amené à mon horloger pour faire réparer la vitre, là, la dernière fois, parce qu'il a, il a, a poncé la vitre, était dégueulasse. Euh, c'est une vitre en plexiglas et tout, c'était nul. Et il m'a dit Ah, oh, une, une Seven Friday c'est pas une vraie Il me dit Ah bon et tout Je dis bah oui, euh, déjà il n'en a pas vu beaucoup à mon avis, je pense que personne n'en a jamais vu. Mais dedans, c'est vraiment du Seven Friday. Et il y a juste que l'habillage, c'est pas un habillage officiel Seven Friday. Voilà, encore une fois. Mais vu que Seven Friday, c'est je crois que c'est des Suédois qui achètent les mécanismes au Japon et qui les font assembler en Chine, il suffit d'avoir un contour qui est d'aussi bonne qualité que l'original. Je veux dire, t'as pas une vraie, mais bon, t'es pas loin d'une vraie. C'est un peu comme les modes Seiko, quoi. Quand as du Seiko dedans, le fond Seiko, le contour Seiko, les aiguilles Seiko, bon, d'origine, même si tu la montes et que c'est pas une Seiko officielle, malgré tout, tu as quand même l'impression de te tenir, c'est quand même un peu tout du Seiko. Aspirateur, la voiture que j'ai achetée pour faire les plans, les caméras, nos déoffres. et après ça c'était la semaine dernière, voilà. Toujours pas mal au niveau des stories, bien sûr, bien sûr. Bon, on finira, oula, déjà 33 minutes. Bon, les reviews à venir, donc demain devrait tomber... Alors, soit la Akaso Brave 8, soit le EKSA GT1, le casque avec les petits euh, cobras et tout, trop bien. Euh, Akaso Brave 8, à voir, si elle paye aujourd'hui, la vidéo tombera demain, mais bon, elle traîne des pieds. Puis... Enfin, elle traîne des pieds, mais je toujours pas envoyé le lien. Je dis, donnez-moi le lien d'achat, oui, je crois qu'ils ne sont pas prêts non plus. Hein, donc, euh... Je pense que c'est pour ça qu'ils ne payent pas, je pense qu'ils font traîner le truc parce qu'ils sont pas prêts, ils ne pas avoir de lien, ils ne sont pas prêts pour le lancement. Donc soit le lancement de la Caso Brave 8 tombe aujourd'hui, il paye et la vidéo tombe demain, sinon bah, ça sera le Kaisa GT1. A Caso Brave 8, le Z11 Max, donc là c'est le Zong Yong Z11 Max, avec la brosse qui est capable de découper les cheveux et tout, enfin, truc de psychopathe quand même, hein. là là t'as aucune chance, là tes cartes mémoire, donc aucune chance, plus une poubelle qui saut sur le dessus, qui, en fait ça, la poubelle elle se déclipse vers le haut et le truc qui saut, so enfin ça, elle est incroyable. il est incroyable cet aspirateur. Ensuite, il y aura le léphant F1, un mini aspirateur encore une fois qui est grand comme ça, tout fin qui va complètement partout, qui peut être tout compte fait une bonne alternative. Il y aura les Face T1, des écouteurs euh, intra-auriculaires euh, normal. Il y aura le One Audio EQ qui est là-bas, donc l'appareil, là, tout ça, c'est vu. Tout est prêt sauf euh, à partir du Z11 là. Hein voilà, Z11, le iFace, One Audio. Maico, Maico, Maï, ma -sécho, ma -sécho, ma, -sécho, ma -sécho, ma, -sécho parce qu'elle est à moi maintenant, c'est Masseco euh, Kinetic, donc je vais aller voir cet après-midi pour voir quand on l'a démonté, donc elle pourrait tomber semaine prochaine, je pense, c'est bien Pagané Design, les montres vont arriver aussi il va y en avoir Bon, films et séries de la semaine Fondation, j'ai toujours pas avancé, tout le monde dit que c'est très très mou très très lent, je les garde en stock même si apparemment il y a une deuxième saison qui est programmée on se garde ça sous le coude, on verra bien on parlera de l'UFC de ce week-end l'UFC du 9 octobre, alors la, la carte c'était un combat de femmes étonnamment, et en plus elles sont allées à la fin, pas beaucoup beaucoup de chaos, euh, c'était pas terrible terrible, c'était pas très très bien ce week-end, j'ai regardé évidemment tout le week-end parce que c'est très euh, divertissant de se voir taper dessus, ça saigne et tout, casse le nez et tout, voilà, ça détend un peu ça, pour le week-end, mais, mais euh, pas, pas tant que ça, voilà. On parlera également de Squid Game, bien évidemment le gros dossier du jour, alors j'ai fini Squid Game, je vais rentrer en mode spoiler, donc je lève la main, si euh, tu l'as pas encore regardé, que tu veux le regarder, garder un peu le suspense, enfin euh, non, je vais donner des théories qui sont faites par rapport à l'histoire, donc c'est un peu ça. Sinon, si tu me quittes maintenant, tu peux mettre ton pouce en l'air et ton commentaire, et si tu veux rester là pour regarder un peu les théories que j'ai vues, et ben n'hésite pas. Euh, voilà. Euh, spoiler, spoiler alerte. Voilà, je relèverai la main quand j'arrêterai et tout voilà comme ça. Bon, plusieurs choses qui sont intéressantes. Un notamment apparemment en Corée le numéro qui est noté sur la carte, le premier numéro apparemment c'est un vrai numéro de téléphone, d'une vraie personne ils ont fait ça par inadvertance ils ont mis un numéro au pif, ils n'ont pas vérifié c'est une vraie personne, et apparemment en Corée il y a plein de gens qui appellent ce numéro pour participer au jeu pas compris, je ne sais pas, apparemment, qui veulent participer au jeu aussi, et qui appellent certains, donc le mec, il est inondé de numéros de téléphone, et il paraît, dans l'article, ils disent même qu'il y a même un numéro de téléphone où il y a un chiffre qui est différent, parce que les gens se trompent, et le mec, il est harcelé de messages de personnes qui veulent participer à, au Squeeze Game. Voilà. Donc, euh, mais ils ont pas compris que le Squeeze Game, c'est par rapport au dossier médical, et que c'est eux qui choisissent les joueurs, et non pas les joueurs qui choisissent de rentrer dedans. Ça, c'était le, le premier euh, truc qui tombait. Et ils disaient que ça rend fou. Alors, y a, y a, alors ils disent qu'il n'y euh, a pas de scène coupée. Euh, apparemment, si, il y aurait des scènes coupées, c'est pour ça que les épisodes sont complètement disparates. Par exemple, l'épisode, l'avant-dernier épisode fait 30 minutes, le dernier fait 50 minutes. Les épisodes, il n'y a aucun épisode qui a la même longueur. On va me dire Game of Thrones non plus, mais là, il y a quand même des épisodes qui font une demi-heure, par rapport à des épisodes qui pourraient être beaucoup plus longs. Soit c'est chronologiquement, ça les intéressait, soit par rapport à la version qui est sortie en Corée, il y a vraiment eu des scènes qui ont été coupées, puisque moi j'ai regardé la version, il y a quand même des scènes, c'est trash quand même. Hein. Déjà, il déjà, y a des scènes, c'est trash, et je me dis, ça se trouve, il y a des scènes qui sont encore plus trash que ça. A voir. Une des euh, des news que j'ai entendu aussi, une des actrices qui joue dedans, encore une fois, et était déjà apparemment. C'est vrai qu'elle était elle, elle est pas très mise en elle pas trop mise en avant en fait dans le dans, dans la série, euh, voilà, parce qu'elle euh, est en mode lascar. Mais euh, ça serait apparemment, elle est très connue en Corée. Ça serait déjà un top modèle en Corée, actrice et tout. Et elle est, elle est devenue grâce à la série et grâce au buzz de la série, l'égérie de Louis Vuitton alors certainement pour la Corée et tout, mais voilà, euh, encore une fois, comme Game of Thrones, beaucoup d'acteurs de squeeze Game vont avoir une deuxième vie, une deuxième carrière, où euh, voilà, il va y avoir des retournements, on va les voir dans des films, on va les voir partout, Game of Thrones c'était ça, les gens ils étaient pas trop connus avant, et puis directement qu'après Game of Thrones, on les a vus partout et tout, et elle, elle est quand même légérie de Louis Vuitton. Voilà, c'est quand même un petit sponsor. Moi, ça m'irait bien. Ça, j'aurais les montres et tout, là. <rire> le mec, parce qu'on montre. Les, les non, j'aurais les écouteurs, le haut-parleur. J'ai vu Jojol et je euh, sais plus qui c'est qui l'a testé. Un mec qui fait de la guitare à Paris. Euh, voilà, j'aurais eu au parleurs les trucs, j'aurais les... tout <rire> J'aurais tout en Louis Vuitton voilà <rire> Je ne pourrais pas les reviews et tout. Mais <rire> continuez à faire les reviews, pas les reviews de Louis Vuitton, voilà. Bon, on revient un peu sur les théories de... qui ont été intéressantes. Une des théories, notamment, que vous avez vu sur le geek.tv concernant Irocef, qui est une théorie très très intéressante, ça serait que vous avez vu les numéros, celle du vieux c'est le numéro 1, celle de notre acteur principal c'est le dernier numéro. Pourquoi Eh ben simplement parce que on voit, je vous donne les indices comme il les donne la date de naissance, en fait, du, euh, du héros principal, donc celui qui est à droite toute là, on la connaît, puisqu'au début, quand il va à la banque et qu'il dit euh, « je veux retirer de l'argent », il prend la carte de sa il veut retirer de l'argent, il dit « je mets ma date de naissance ». Et on voit que c'est le 24, euh, quelque chose et tout comme ça, voilà. Et euh, dans le film, il dit « ah là, on est à quelques jours de mon anniversaire et tout, nanana ». Et le vieux, il dit « mon fils, c'est son anniversaire dans quelques jours ». Et l'autre, il dit « ah bah moi aussi, c'est anniversaire dans quelques jours ». Donc là, tu dis « Ah bon, ils ont presque la même date d'anniversaire ». Et quand ils sont dans le village, d'ailleurs, le vieux, il dit « Ça ressemble au village où j'étais, voilà. » Et lui, il dit « Ah ben, bah, ça ressemble aussi là où j'étais quand je n'étais pas. » Tu vois le truc venir Mais il paraît que ça va beaucoup plus loin, puisque, alors, à soi-disant, il dirait « C'est son fils ». Et en fait, oui et non. Puisqu'il y aurait des jumeaux. le, le premier un des, deux, un des deux jumeaux, ça serait celui qui lui donne les cartes au début, qui lui fait jouer à des cartes, comme ça. Il fait jouer des cartes, apparemment, ça serait son frère jumeau. Donc, il y en aurait un qu'aurait aurait grandi avec le, avec le vieux, et donc qui serait riche, et qui continuera à ci au jeu, et un qui aurait grandi avec sa mère, donc en mode pauvre, ce qui permet de faire un peu, toi, le, pour une saison 2, un, deux frères jumeaux, séparés à la naissance, un qui grandit avec son père, donc riche la mafia, et un qui grandit avec sa mère, pauvre, qui vend du poisson. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est l'anniversaire de mon fils dans quelques jours, donc c'est la même date que lui, puisqu'ils sont jumeaux, et c'est vraiment son fils mais vraiment, il le sait que c'est son fils, puisque voilà, c'est fait exprès pour... Euh, ça, c'est une des premières théories, que j'ai trouvé ça trop bien. Je me suis dit, ah ouais, ça pourrait et tout. C'est des choses qu'on saura seulement dans la saison 2. Euh, autre chose, quand euh, apparemment, le jeu serait en fait deux équipes. Une équipe verte et une équipe rouge. Oui, parce qu'il y aurait l'équipe verte et l'équipe rouge. Et en fonction, quand tu fais le premier jeu, quand tu te donnes les, les deux enveloppes comme ça, qu'il faut jouer au sol, quand tu demandes de choisir quelle enveloppe, en fonction de l'enveloppe que tu choisis, tu choisis l'équipe. Donc comme lui, il a choisi au début l'enveloppe verte, donc il fait partie de l'équipe verte des joueurs. S'il avait choisi l'enveloppe rouge, dans ce cas, il aurait fait partie de l'équipe des, des gardiens. T'as vu <rire> C'est trop bien, c'est trop bien, Il y a pas mal de trucs. Il y a des trucs aussi concernant euh, leur mort. Chaque acteur meurt en fonction de, du storytelling qu'il y a eu au début et qui est, euh, je sais plus, un moment... Euh... Par exemple, la, la belle de Louis Vuitton, à un moment, elle met le couteau ici sous la gorge du, du mec euh, qui voulait faire passer ses parents et tout. Et elle, elle meurt avec un coup de couteau comme ça dans la gorge. Euh, le mec de la mafia, quand il s'échappe, il s'échappe du pont et il saute dans l'eau pour échapper à ses ravisseurs pour changer de vie. Et dans, le, dans la série, il, il tombe avec la meuf qui l'emmène et tout. Il y a, y a pas mal de similitudes et euh, tout le monde se régale un peu sur Internet avec les théories. Mais j'ai trouvé ça super intéressant. Alors, ce que c'est vrai, ce qui est pas vrai, on en saura plus dans la deuxième saison. Mais apparemment, pendant toute la saison, le, le fait que, par contre, le, a, moi, il y a pas mal de, de cliffhangers que j'ai vus, hein, notamment bah, le vieux, euh, l'autre avec son frère, euh, les trucs au mur, dès le début, au début ils te font va, ah, mais les jeux ils sont déjà au mur, bon après, c'est une série, hein, c'est fait aussi pour que tu aies l'impression d'être plus malin que les autres, et dire, Ah, j'ai vu ça, j'ai compris », bon, t'as rien compris du tout, c'est juste qu'ils te l'ont montré, <rire> et que t'as l'impression d'avoir compris, mais... Euh... C'est une série qui est incroyable, si vous ne l'avez pas vue, regardez, c'est vraiment une série qui est incroyable avec des rebondissements et tout. Et il y a une histoire derrière tout ça qui, déjà à la fin de la saison 1, même s'ils avaient dit qu'ils n'avaient pas prévu de faire une saison 2, à la fin de la saison 1, c'était bien prévu pour pouvoir faire une saison 2 ou pour pouvoir laisser réfléchir. Puis là, vu le carton international de ça. Et je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, Netflix a fait un espèce de Squid Game Café à Paris apparemment, où tu pouvais prendre des cafés, jouer à des jeux, jouer à des trucs en sucre, quelque choses comme ça, et tu pouvais rester, je crois, 10 minutes dans le café, et il y avait plein de petits jeux, plein de petits décors et tout, en rapport avec Squid Game. Netflix avait sponsorisé ça pour faire encore plus le buzz. Si besoin, il en était et voilà, ça sera tout pour ce JT du Geek de 42 minutes Qui a duré peut-être beaucoup trop longtemps pour toi Mais j'avais envie de vous parler un peu de tout ça De développer un peu, voilà, de prendre un peu le temps De parler de beaucoup de choses et puis euh, de parler de beaucoup de sujets Si t'as aimé ce JT du Geek, tu dis « c'est trop bien et tout, le temps est passé trop vite » Petit pouce en l'air, tu trouves que c'était complètement nul Et que tu préfères un format beaucoup plus court Manifeste ton mécontentement, mets un pouce en bas tu peux même le mettre en commentaire en disant j'adore ce format, continue comme ça, ou il faudrait plutôt un format plus court, mais là on fait quand même du high-tech, du truc, ça permet de diviser en plusieurs parties. Et le truc de ICW, là, IMW, tu l'as pas vu venir. <rire> Moi non plus, j'ai fait les recherches, et putain, mais c'est la même histoire. <rire> à part qu'il y en a un, bah, c'est vrai, parce que les mondes ballument blindes et l'autre, les mondes chinoises avec des mouvements japonais. Donc je vois pas où sont les Suisses. <rire> des mondes chinoises vendues en Chine, fabriquées par des Chinois avec des mouvements japonais. Je vois pas où est le délire des, des Suisses dedans. l'américain qui a été en Suisse pour finir en Chine à mettre du mouvement japonais il <rire> a rien qui marche. <rire> Allez, je vous remercie de passer me voir. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de mettre un commentaire, quel qu'il soit. Je mettrai un petit cœur d'amour ou alors je répondrai même aux commentaires. Mais des fois, je mets les pinces d'amour et des fois, je me pousse d'amour et je réponds aux commentaires.